Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'améthyste, une pierre violette assez puissante. Assez puissante parce que elle travaille sur les énergies supérieures, sur toutes les énergies supérieures à nous. Et elle nous emmène dans dans des sphères énergétiques où où nous nous où nous pensions jamais aller. C'est une pierre de protection. c'est une pierre qui permet d'évoluer spirituellement, qui nous donne de l'énergie, qui nous protège euh, qui, nous, qui nous montre aussi le chemin qui nous fond, qui nous fait faire des déblocages énergétiques. Pour moi c'est une pierre extrêmement géniale mais à à utiliser avec précaution c'est à dire que il faut absolument vous ancrer après l'avoir utilisé et avant l'avoir utilisé c'est pas une c'est une pierre qu'on peut porter tous les jours mais qu'il faut prendre le temps d'apprendre avant d'apporter tous les jours parce que elle peut travailler aussi bien sur vos chakras que sur l'alignement de vos chakras que sur votre protection, votre spiritualité, votre ancrage. Euh, aussi, elle peut neutraliser, vous protéger. Et euh, voilà, en général, moi, je l'associe à la tourmaline noire pour justement euh, pour justement un peu contrebalancer et surtout bien être ancré parce que au plus vous êtes ancré au plus vous pourrez faire de choses spirituelles elle travaille aussi sur la mémoire euh, sur les énergies négatives qu'elle transforme en positif euh, voilà mais il y a une chose qu'il faut bien savoir c'est que une une améthyste peut aussi nettoyer les autres, les autres pierres qui l'entourent. Donc prenez-en soin et faites attention quand vous l'utilisez. Voilà. Allez, à bientôt. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos allez à bientôt bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons voir les régiments du pendule avec son oui son nom son peut-être voilà vous allez voir dans la seconde partie de vidéo je ne suis pas visible c'est juste pour que vous puissiez voir euh, bien le pendule et ses mouvements. Et vous allez entendre ma voix sans souci. Voilà. Le oui et le non, c'est juste le pendule qui vous le dit. Donc, on va juste faire ça. Indi Prendre le pendule, l'arrêter. Indique-moi ton oui. Il tourne d'une certaine façon. Maintenant, vous allez l'arrêter et lui demander son nom. Indique-moi ton nom. Il tourne d'une certaine façon. Maintenant, vous allez tout simplement lui demander s'il si si veut travailler avec vous. Voilà, vous avez votre réponse. Ensuite, il faut demander si vous, vous pouvez travailler au pendule. Et là, on a aussi notre réponse, puisque on a noté au préalable notre oui, notre non et notre, et notre peut-être. Alors, pour le peut-être, vous lui demandez de vous indiquer aussi le peut-être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 qui est un peu différent de celui de l'orange mais qui prend autant de temps 20 minutes pour un verre d'eau magnétisé alors voilà j'ai pris un verre d'eau d'à peu près 20 25 millilitres euh, oui, pour euh, vous faire l'expérience donc vous allez tout simplement poser votre main vos mains sur le verre et envoyer de, de l'énergie dedans à peu près comme ça pendant 10 à 20 minutes on va se concentrer à envoyer de l'énergie dans le verre tout simplement en posant nos mains comme la boule d'énergie ou comme l'orange mais nous allons l'envoyer dans l'eau tout simplement en, gé en général on met un petit chronomètre ou quand on a l'habitude on le fait au ressenti on peut le voir aussi on peut le voir peut-être à l'eau aussi ou le vérifier au pendule si cette eau a bien été magnétisée avec votre oui et votre non du pendule si le pendule dit oui c'est que votre eau est bien magnétisée et vous lui demandez par exemple s'il faut continuer ou pas et vous verrez Et vous verrez par vous même que l'aspect de l'eau peut changer Et contrairement à l'orange ou là il n'est pas conseillé de le boire euh, L'eau est conseillée de la boire Justement c'est comme si vous en buvant de l'eau vous recevez une séance de magnétisme donc comme c'est votre propre énergie ça peut que vous faire du bien Et vous recharger par exemple avec un verre d'eau magnétisé on peut se recharger pour enlever toute fatigue. Tranquillement, paisiblement, vous allez continuer à envoyer cette énergie que vous recevez, que vous avez. Alors. Il est vrai que moi, ça me prend moins de temps. Mais en général, je répète, c'est 20 minutes. Une fois cette eau bien magnétisée, et que votre pendule a dit oui, ou que vous avez l'habitude, et que et que à votre ressenti l'eau est bien magnétisée, vous la laissez de côté quelques minutes, voilà, et vous allez voir que l'eau va changer, mais peut-être pas dans un premier temps en aspect.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 allez à bientôt coucou tout le monde aujourd'hui nous allons voir toutes les couleurs de laura je vous les ai présentées. je vous les présente une par une dans chaque vidéo mais n'oubliez pas une chose c'est qu'une aura peut changer à tout moment donc faites attention à ne pas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 je voudrais faire tout simplement un petit coucou aux amis à la famille à, aux personnes qui me suivent sur cette chaîne pour vous souhaiter un bon premier mai à tous profitez-en et aussi je voudrais faire une petite dédicace à mickey qui m'a demandé cette vidéo donc merci mickey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 bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler de tout simplement la couleur de laura et nous allons commencer par le rouge donc le rouge est une couleur positive euh, Elle représente la force de vie de la vigueur et de la puissance mais attention elle peut aussi vite y trouver un côté impulsif nerveux d'un tempérament bien Et la colère, évidemment. Le rouge est la couleur de l'aura qui représente aussi l'amour, l'amitié, la sensualité, tout ce qui est en rapport avec les sentiments et la force et la profondeur. Le rouge est forcé les plus euh, en fait euh, il re, le rouge représente tout ce qui est émotion émotion très forte en fait et euh, ça prouve que on est en train de réfléchir et qu'on est dans l'émotion en fait mais dans la, dans l'émotion dans l'émotion de puissance de de contrôle ou d'incontrôle la colère la la colère la frustration tout ce qui est en rapport avec la colère mais il faut savoir qu'une couleur d'aura peut changer de en 10 secondes c'est à dire que vous pouvez avoir une, une, une pensée de colère et euh, cette aura 10 cette pensée et cette aura disparaît d'un seul coup et on peut se retrouver dans une, autre dans une autre couleur instantanément. Donc attention si vous savez regarder l'aura et que vous tombez sur le rouge, ça ne veut pas dire que la, la personne est tout le temps en colère. Ça veut dire que peut-être qu'elle a euh, un